Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis avec mon gars Joël, ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouais, fait une ça vidéo, ça fait longtemps, c'est s'est pas vu depuis le foot, exactement il y a quelques jours et là, euh, la dernière vidéo, on avait fait une vidéo des pizzas, Exactement. t'avais triché, Ouais. cette fois-ci j'ai mis mes règles, <rire> voilà, et on va leur montrer au cours de la vidéo. Vous avez capté, on se retrouve aujourd'hui au Wok Saint-Germain, c'est un restaurant thaï dans le centre de Paris, c'est à Pont-Neuf, c'est Hlel, ça fait plein de plats, c'est très très cool, je suis déjà venu ici par hasard la première fois avec May, et ça s'était très très bien passé, j'avais parlé avec les amis d'ici, et ils m'ont autorisé à venir faire une vidéo comme il vous a dit il y a deux ans vous avez fait une vidéo pizza bah aujourd'hui on va vous faire une vidéo on va faire un wok donc on a un chef qui va nous montrer comment faire d'accord et ensuite ce sera à nous de choisir nos ingrédients faire le plat ensuite faire goûter aux gens derrière nous pour qu'ils nous disent qui a réussi et euh, le gagnant repart bah, avec rien du tout mais c'est déjà pas mal parce ouais, que ça avec nous les permet honneurs. Avec, les avec les honneurs, honneurs. exactement ah, on est là pour gagner ça permet de se confronter ici je me permets hein, c'est un resto vraiment sympathique c'est dans le centre de paris il y a de belles décorations etc en bas tout ça donc je les remercie sincèrement c'est pas facile de trouver des restaurants de qualité qui nous permettent de faire cette vidéo et en plus c'est halal pour ceux qui mangent l'ail donc euh, merci à vous euh, au walk saint germain et c'est parti le chef nous montre comment on fait et après c'est nous à faire let's go Nous sommes avec le chef celui qui va nous apprendre comment faire un walk bon les walks vous savez c'est rapide donc il va nous montrer l'art de la chose parce qu'il y a des grandes poils ici et je veux bien savoir comment ça se passe monsieur pour réussir un walk oui bonjour vous voulez le wok c'est facile c'est ici vous commencez par le bol par exemple salinoui ouais vous mettez légumes dedans d'accord soja poivron. j'ai okay. okay. Oh, je fais un classique. Tu, tu penses que tu as un classique ah, oui. Un peu de tout, quand vous voulez. Très bien. Après, c'est la viande. Ok. Bob, poulet, crevettes, calamars. Très bien. Donc il y, y a, du choix. Voilà. Mais tu vas dire du poulet, par exemple. Poulet. Eh, interdit de faire la même bon, recette Non, t'inquiète. Euh, moi, je ouais. sais ce que je veux. un tricheur. Moi je, moi, je suis un tricheur. suis un tricheur, Après, on va les sauces. D'accord. Oui. Donc euh, la sauce, allez, on va dire euh, chili Thai, par chili exemple. Chili Thai. Ouais. On va cuire ici. la sauce oh là là là là oh. Oh. Oh. <rire> là il est en train de faire des mélanges joël oh, c'est moi <rire> moi tu m'enlèves de mes pâtes au beurre je suis perdu <rire> moi ce qui me fume c'est le le. <rire> ouais le mou le mou non t'inquiète moi j'ai confiance ta confiance ouais, j'aime ah, bien ça ça c'est une confiance des mecs qui va commencer ça <rire> Le temps de cuisson, c'est combien de minutes, à vrai 2-3 minutes. 2-3 Deux, Deux, trois trois minutes. minutes Ouais. Ok, ok, c'est assez rapide alors. Ça, ça tu vois, c'est beau de voir des mecs qui ont de l'expérience. <rire> Par contre, moi, la, la flamme, elle est impressionnante, frère. Ouais, moi, elle me fait peur. Ça envoie, moi, moi, la flamme, elle me fait peur. Ça me fait peur un peu. Bon. Eh, hey, Joël, il est pas confiant. Regardez-moi, ce grand gaillard pas confiant. Mais moi, j'ai peur du feu. C'est pour, pour les gourmands, ça. Ouais, ça prend. Et là, c'est prêt Ouais. Vas-y, on peut voir dans le bol Et vous, vous choisissez de garniture. On va goûter ça quand même, voilà. hein, juste pour la... <rire> oh, une chaud <sommé. rire> Pour oh, la science. Hein. <rire> pour la science, on va goûter Moi, ça. je trouve que ça va Et voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Oh, il est chaud. Il est chaud. C'est incroyable. Il est chaud. On va goûter. Quand il y a mis le feu, ça, ça a rendu le truc impressionnant. Ça, ça te plaît, ça Ouais. Bon. Joël, on lui a dit goûte, il est à deux doigts de taper dedans. Non vraiment, c'est bon. Mmh, quelle grâce. Alors. On va goûter ça. En fait, j'ai envie de goûter un truc réussi. Parce que moi, je suis pas sûr que ce sera réussi comme ça. Non, c'est bon. Ouais, non, il est chaud. Quel métier. Ouais, j'ai une question. Parce que mais ça, vous allez pas le mettre à la poubelle. Je peux partir chez moi avec. Ah, ah oui, je... Oh le rat Oh le rat Oh t'es mal à toi il dura On va pas mettre la roubelle Moi je vais en ça chez moi Non t'as raison, t'as raison, t'as raison Du coup, c'est à notre tour, on va démarrer. Joël, tu veux commencer ou tu veux qu'on fasse un pierre feuille ciseau Pierrefeuille ciseau. Pierrefeuille ciseau En 1. Pas de. Pas de puits. Pas de puits. Ouais, t'inquiète. Pierrefeuille ciseau. Joël démarre et après moi je fais derrière. Ensuite on fait goûter aux gens autour de nous et ça décidera quel gagnant Joël Chaton. On va mettre un peu de poivron histoire de. Moi je regarde hein, fais attention, je vais m'inspirer. C'est salaud, il va commencer après moi, et puis après il va m'imiter. J'avoue que c'est confortable de commencer en deuxième, parce que c'est à dire que si je dois faire des erreurs, je vais essayer de me faire un après. Tu vois, un petit peu d'oignon, car c'est bon les oignons. Moi j'ai déjà ma recette en tête, je te le dis, il y a des aliments similaires. Voilà, comme par hasard, il y a des aliments similaires, Ah ça commence, ça commence. Des champignons, parce que moi je kiffe grave les champignons. Oh, il y a du riz pour moi, il y a du riz qui arrive. Oh monsieur on va partir sur du riz les tu mecs. Tu vas plutôt partir sur du riz Tu vois, en tant que... Tu vois, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, on mange beaucoup de riz. Donc là, je vais faire ma recette. On va partir sur un peu de poivron. Tu sais que le monsieur qui regarde va essayer de copier après. T'avais commencé avec des nouilles, tu pars avec du riz déjà. Je sens que t'es pas confiant, frérot. Moi, non, je me non, non non non tranquille. 30... Changement en cours. Tu vas faire, des... faire des nouilles, toi Ouais, je vais faire des nouilles. Ouais. Ah si, fait du riz, c'est un. Voilà. Je vais faire des nouilles. Je vais faire des nouilles. C'est un, un copieur, bon. vous savez comment. C'est bon, c'est bon. C'est quoi comme ça On démarque. On démarque. Je vais faire des nouilles. Je l'annonce. Bon. Ensuite, euh, on va éviter les haricots. Je suis pas trop fan. On va mettre des champignons. C'est bien ça. Les, les hommes qui n'aiment pas les champignons, c'est des hommes bizarres. J'ai déjà dit. Ouais, non, les champignons trop importants. les champignons oignons, c'est la base de la base non, euh, avec des trucs milliard voilà, voilà, tranquille, on part sur ça. La différence, ça va jouer au niveau des sauces. On maîtrise les sauces. Voilà, on va mettre du poulet, car c'est important, le poulet. Tu sais que vraiment, il a une partie de ma recette. Hein. Tu sais que je voulais faire à peu près un ouais, truc oui cinéma, Oui, hein. oui, comme par hasard. <rire> oui, oui, monsieur euh, l'imitateur. Oui, oui. C'est moi le vrai custo ici. C'est bon, je vais changer, je vais changer. Moi, je suis malléable. Moi, je suis malléable. Bon. Oh, ouais. tu rajoutes du bœuf Bien sûr, bœuf Oh, l'erreur. Non non non, t'inquiète pas. Il t'a dit mais les 4 Non non non <rire> non non. Il a voulu me dire tu l'as payé pour, que, pour pour que je perde. Vas-y monte ton bol avant qu'il aille dans le, dans le truc. Moi je me permets une remarque Joël c'est juste je me permets ouais. même si je vais peut-être perdre. Le mélange bœuf poulet. C'est incroyable. C'est pas ce que je préfère. Samuel tu n'as pas des bons goûts <rire> tout simplement. Et hey, c'est à lui de cuire. Hein. C'est à lui de cuire ah oui bien sûr montrez lui juste un petit peu si besoin s'il faut l'aider mais c'est à lui de cuire. Hein. Ah oui C'est et Eh lui, là, m'a fait peur C'est que ça a une bonne gueule, ton truc, là Ah, mec, tu doutes de moi, quoi Alors Allez, mets le feu Allumez Allez Voilà Oh là là Oh, le coup de poignet Attention, hein à voilà. Un peu plus. Ah non mais monsieur, je vois qu'ici on fait de la magie hein. Je vois qu'ici on fait des belles choses chez Joël Digbeu. Ça arrive, ça arrive. Tu veux mettre quoi toi comme ça, tu penses Curry, Curry. Curry coco. Curry. coco voilà. Curry et t'as le coco juste à côté ouais. Voilà. Ah ouais mais ça va être bon ton truc hein Vous, vous en pensez quoi chef Ça va être bon ton truc vous êtes confiant. Il est confiant. Il est confiant. Franchement, ça a l'air très bon. Là, comme ça, j'avoue, ça donne envie. a l'air Un peu, ouais. Piment ou pas Non, pas de piment. J'aime pas trop quand c'est pivé. Allez, un tout petit peu, parce que mais vraiment, c'est moi le piment et moi, ça fait deux. Tiens, Non, ça fait trop. Ça fait trop. Tu le sens comment, Joël Franchement je pense, je pense que j'ai cassé des briques là, j'ai fait mal. Ça se voit que j'ai l'habitude de faire à manger. Oh si on va sur ton compte Uber Eats, cette, euh, cette fraude et ce mensonge parti Non, bien je Non souvent ça. manger mais le Eats c'est mieux. C'est toujours plus agréable quand ça vient de. quand c'est aux autres qui font. Ouais voilà. je dis. Ouais je dis. <rire> voilà, je pense que là, ça m'a l'air. Euh, je laisser un peu, histoire de cuire. Voilà le coup de poignet, monsieur Voilà. Voilà voilà mets les riz Maintenant, tu mets le riz. Mélange. Là Oui. Pas trop, Ah c'est bon. T'as vu, t'as rattrapé, sinon t'allais mettre tout le Non, chocolat. non, j'allais doser moi-même, je te promets. Ce riz a l'air extrêmement têche-là, enfin, je la l'idée. Comment ça a l'air bon Il a l'air bien. Hein. Franchement, rien à dire. Voilà. Après, c'est un peu cramé vers le fond, mais. Oh déjà, oh le malus, oh le malus, monsieur fait cramer des aliments. Oh mince Et là, monsieur, une autre phase très importante, la garniture. Okay, ouais, toi seulement. Papa, ouais. Tu vas ajouter quoi à tout ce beau mélange Oh, juste un peu de cacahuètes. Bon, on a non, juste cacahuètes. Juste cacahuètes ouais. Ok, bon, bah juste cacahuètes. Non, non, on prend pas de risque Très bien. On prend pas de risque Bon, on présente ton plat, monsieur. Voilà. Donne-lui un nom, carrément. Ça s'appelle <rire> la spécial Joël. <rire> ok, le choix de la sécurité. Pas trop d'aliments. Du bœuf, du poulet, tu quelques... légumes. Voilà. Sans, sans. Curry. sens. Déjà, je me permets de montrer le plat de manière plus précise. Hey, je suis hey, franchement vraiment pas pour la vidéo, je suis fier de moi. Ça a l'air bien. Le goûter, on va le laisser juste après mon plat. T'inquiète, ça sera toujours chaud. Ok, ça tiens. sera chaud. Ouais. Et après, on, on goûte. Et, euh, il nous faut des témoins là-bas. Ouais, et il nous faut des nous témoins. T'es ouais. prêt Franchement, je suis fier. C'est à mon tour, les amis. Alors, je voulais faire une recette à peu près similaire avec de l'escalope, des champignons et tout. Mais on va changer un tout petit peu. En tout cas euh, sur certaines phases. Donc je vais commencer gentiment avec des pâtes. Et moi je sais ce que je veux mettre à peu près dedans. Je vais mettre un peu de poivron également. Sur la base, sur les légumes en tout cas, ce sera un petit peu similaire. Mais on va avoir, on va créer une différence. Tout aussi c'est le choix de la sécurité. Soit de la sécurité. Après tu vois on a pas mal de choix en légumes. Ouais, ouais, on mais mais a pas là, non plus 150. Il y en a qui me font peur tu vois. Par exemple mettre du, des, des, des haricots je me dis bon. Je vois, ça peut être risqué. Donc on va partir sur le classique. poivron, oignon, champignons, c'est du classique. Ça c'est un truc que j'aime bien. Depuis que Maï depuis que m'a appris à cuisiner, et que je cuisine moi-même, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup dans mes aliments. Un des trucs que je faisais chez moi, et je vais essayer de le reproduire ici version woke, ah. c'est des pâtes aux crevettes. Ah ouais, bien vu. Donc des pâtes aux crevettes avec une base comme ça de légumes similaires. Je les pâtes aux crevettes c'est bon, on l'a déjà fait récemment, j'avais kiffé. Voilà, bien. mais des bonnes crevettes, tu vois, donc on va en mettre ah, pas mal. Vu. Hop. Et c'est ce qui. Euh, je vais essayer de différencier le plat de cette manière parce que si je refaisais euh, un truc avec du poulet, etc., ce serait un petit peu similaire. Je me permets, chef, c'est quoi ça C'est du bambou C'est du pouce de bambou Bah, tu sais quoi, on va en mettre un petit oh, peu. Ah, t'adore le risque Ouais, on aime bien le risque, hein. le risque. On va en mettre un petit peu, tu vois, ouais. comme ça, histoire de voir. Pas beaucoup non plus, tu vois, mais un petit peu, histoire d'agrémenter, tu vois. C'est pas mal. J'avoue que les haricots, la carotte et tout, je suis pas sûr vraiment que ça vienne bien se marier. Voilà mon bol. Donc ce sera, comme j'ai dit, des nouilles à la crevette avec poivron, oignons, champignons et un peu de pouce de bambou. La différence se fera aussi bien sûr sur la sauce. Ouais, Hop. faire changer les sauces. Ok, donc il faut que je mette un peu, faut que je mette un peu d'huile. Merci chef. Allez, parfait. Hop. Donc au début, que la garniture comme il nous a appris. T'as pas été généreux sur la garniture Tu peut-être en mettre plus, non Bien sûr qu'on est généreux, gros. tu crois que je fais 105 kilos, comment <rire> <rire> Je fais 105 kilos, frérot, bien sûr qu'on est généreux. On commence gentiment. On va mettre un petit peu de soja, je pense. Non, non, non, non. non. non, non pas ça, pas, ça, pas ça. Ah, celle-là, là-bas. Okay. Ça va. Le... Ah, il y a une aide. Ouais, à ouais, effectivement. Oui, pénalité. Ah, je reconnais, mais il m'a aidé aussi un petit peu. Tant mieux, le but c'est aussi de faire un truc mangeable. Et si on se foire complet, <rire> c'est pas drôle, tu vois. Ouais, je pense qu'on va partir sur ah du curry thai. Thai. Ça, ça me plaît. Ça. Ah, ouais, toi tu mets du picon. Du thai. Petit curry thai. Ça, ça me plaît. Ça. Voilà. Ah, ouais, il a de la gueule ton truc. Hein. Ah, regarde, bon. regarde ce mélange de saveurs. Ah, ça a de la gueule. T'aimes bien Ah, ça a de la gueule. T'as vu, regarde, on essaye d'avoir le poignet. Sûr, ça sent bon et ça a de la gueule honnêtement, je suis pas rageux, je suis pas rageux Non mais après moi aussi j'ai complimenté ton plat ah non, monsieur Non ça a de la gueule, oh le bâtard Ah ça, ça me plaît ça Ah je veux que tu te foires, j'ai la rage <rire> T'en penses quoi chef de ce que tu vois là Ça a l'air bien, ah, ah, bien. c'est noir, c'est noir Validé par le chef pour l'instant Là ça jouera aussi sur la garniture mais j'aime bien ce que je vois là Ah moi aussi J'aime bien ce que je vois Ton plat, tu vois... si tu ne manges pas, tu me le donnes Non, je vais... non mais t'inquiète Moi les pas, je pars avec là <rire> T'inquiète, hein, je vais manger, j'ai faim. <rire> on va laisser la cuisson se passer et après je rajouterai les pâtes. Et on rajoutera peut-être euh, un peu de soja. Et après, j'ai des, des idées pour la garniture. Toi, t'as pas voulu tenter les oignons frits Moi, je vais tenter les oignons ouais. frits. On rajoute les pâtes. Hop. Hop. On mélange. Oh, regarde, viens, Alex, rapproche-toi. T'es en, t en poignet quand même. Hein, Dédicace à Alex. Moi, j'aime bien ça. C'est quoi, c'est quoi Ah, comment ça, Alex bah Alex c'est. Le... Ah écoute peux parler d'Alex Alex, Alex euh... le piéton Ouais parce que. Parce que voilà. Dédicace <rire> à Oula. Alex le piéton, bah, mais fou dédicace fou. à Alex l'alternant, le frérot qui vient filmer mes. Dédicace à toi, mon jeune bêtises. Mal. Je pense que là c'est bon. Voilà. Parfait. Hop. Hop. Effectivement, si j'avais laissé plus longtemps, ça aurait cramé. Ouais. Il y en a quelques pattes collées, mais c'est pas trop grave. Ouais. Tac. On va choisir la garniture. Je pense que je vais partir sur des oignons frits. Moi j'aime bien les oignons frits, je vais partir sur un peu de ça, léger, je vais partir sur un peu de ça aussi, voilà, ça ça me plaît ah, voilà, c'est plus le choix de la sécurité là, là, là tu, tu sors de ta zone de confort là. Je sors de ma ouais, zone, de confort, de la zone de confort, on prend un peu de risque, et je pense que c'est bon. Hein. Je rajouterai peut-être un tout petit peu de ça, sésame. un peu de sésame, voilà. Hop. Ah il y a de l'amour dans ce qu'il fait Il y a de l'amour dans les gestes, il y a de l'amour dans ce que je fais Et je suis fier de vous présenter Viens, viens donc Comment le... t'appelles ton plat Il s'appelle comment Alors, les nouilles du chef. Ah, les nouilles du chef <rire> Du coup, ça les, les, je sais pas, les nouilles de la part d'yeux, un truc comme ça, là. Viens voir, viens voir. Les nouilles de confluence. T'en penses quoi, là, comme ça, juste à regarder Non, franchement, c'est beau. Ça a l'air d'être beau Ça fait un peu plat vegan, mais il y a de la crevette, donc ça nique le truc. Ça. À ma droite, le plat de Joël, donc son petit euh, riz spécialité ouais. de Joël. Le Hood Street Rice. <rire> le Hood Street Rice. Mon petit plat à moi. On va faire goûter ça à des gens qui vont juger notre création. Et derrière, on goûtera nous-mêmes quand même, parce ouais, qu'on ouais. a faim. Nous, nous sommes avec euh, les amis qui vont tester euh, tout ceci. Nous avons Jean et nous avons euh, bah, les deux frérots, <rire> ils vont goûter ah, les deux plats <rire> et, bon et, à, et après on aura le chef qui va nous oh. valider tout ça. Le plat de Joël, mon plat. Vous testez, vous pouvez prendre autant de bouchées que vous voulez. Faites vous plaisir. Jean, je te laisse l'honneur de commencer et nous voilà, dire bon, lequel bon, tu as préféré. Je commence avec euh, celui de Joël, on va goûter. Bon, ah. j'ai du poulet aussi avec tirodon. Oh. Hein. Rince-toi la bouche après. Mange bien. C'est bon? là il des coups de pression! Non, non, non! Ah, il met des coups de pression! Ça t'a plu? Ouais, c'est bon. C'est un peu sec, peut-être. Un peu sec? Mais non, c'est bon, c'est vrai extrait. Bois de l'eau! Comme ça, ça sera pas sec. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est des pâtes, tu peux enrouler la fourchette et tout, enroule bien, voilà. avoue déjà esthétiquement parlant, le plaza qui gagne pour l'instant. Le toit bien! Ah là, j'ai l'impression qu'on a, on a quelqu'un à qui ça parle, là J'ai l'impression qu'on a un gourmand qui est apprécié J'ai l'impression que je suis venu 1-0, là 1-0 bon. <rire> Désolé, désolé 1-0 1-0 pour moi ah Bah oui Ah, vas-y, Marwan Marwan N'hésite pas Marwan, à toi, à toi, à toi. Pas, Ok, tu sais quoi je dis, On ne dit pas lequel On ne dit pas lequel et à qui Mais tu goûtes et tu donnes... Prends plusieurs bouchées si tu veux Attends, après... crois-moi, j'observais Aime bien c'est coco Ouais. ouais. ouais. C'est pas le coupable. Ah ouais, <rire> comment c'est que c'est moi Bah ouais, parce que j'ai dit ouais, ouais, ouais, c'est que le <rire> ricoco <rire> J'ai direct, j'ai ouais. direct. C'est bon, moi je te le dis Ouais. La chloris, c'est l'histoire il est mieux. Verdict. Les deux sont bons. Faut que t'en choisis ça, y'a pas de choix Y'a pas de match nul Y'a pas, pas de match nul Ah la la la Choisis jouer si t'as préféré y'a pas, de, pas non, de problème, Regoûte, regoûte, re fais-toi plaisir Je suis obligé parce que les deux me, me plaisent J'attribue le point à Zach Oh ah, je suis venu ah, des euros. Ah, et de feu, vraiment, ça se tape Y'a quoi qui t'a fait faire cette décision je Le piment bon, déjà oh. Ah ouais, ouais Et euh... Cremette parce que sur le curry coco, le curry coco, il se marie avec des plantes blanches et des frites de mer. Je t'ai dit l'erreur du bœuf Je t'ai dit l'erreur du bœuf Ne te laisse pas en parce que t'as écouté avant. C'est Si tu préfères celui de joules, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Il faut chercher les ça. Le petit stagiaire, mais de toute façon, c'est des stagiaires. Il mange des pâtes. tu lui mets des rits comme ça, il est heureux. Ah oui. franchement, c'est pas juste pour être gentil. Ouais, Je préfère celui de Joël Allez, réduction du score, allez Joël, réduction du score Bien joué J'ai mis de mon... ton patron, Robin fais attention T'aimes bien ce que tu manges, là hein. euh... ah Ouais, ça fait plaisir Ça t'a pas donné envie de... De... De... de faire à manger chez toi, d'accord Si, tout à fait Moi, ouais, c'est bizarre, ça m'a motivé de t'arrêter de commander une burrito. J'ai préféré celui de... Ouais. Oh les porteur. deux deux Oh les deux ah, deux oh les deux deux. C est... C est c est un match série, c'est Venez donc Il y a quelqu'un qui vais. nous a écouté Attends, sur Radio Street hier Il nous a écouté hier sur Radio Street, on a dit venez machin, etc. Regardez, il est venu. Puis il attend pour la vidéo, il va goûter nos créations. On dit pas à lequel et à qui. Pour le moment, ma préférence préparance est basse, le là Oh la la la la 3-2 Moi je vous fais plaisir Moi je vous fais plaisir C'est à notre tour nos propres créations Et dis moi si t'es fier de toi c'est raison plus c'est mais gros c'est énerveux bah, c'est bon tout ce que t'as femme bleu avec franchement monsieur vous avez goûter vous allez nous dire non oui mais toi t'as envoyé la le... faim. <rire> <rire> Des non, t'as tellement J'ai ou... <rire> les gros c'est très bon ton truc aussi. Vraiment Oh, c'est le bâtard, c'est bon. Hein. Non, vous nous dites lequel vous préférez Non, honnêtement. Ah, c'est bon, il y une fourchette. Je préfère le fait, tu préfères mon plat Ah ouais, parce que moi, il est sec, bizarre. Mais non, mais, ouais, pas, un point. mais pas un point Mais <rire> pas un moi Mais pas pas de gars Je vous laisse goûter mon plat, le plat de Joël. Vous dites celui que vous préférez, il n'y a pas de problème. Mm. Vous préférez bien <rire> Big score, les Bien, Bien joué monsieur Joël, c'est parce que c'est sur sa chaîne, donc il le faire plaisir. Bah, écoutez, franchement c'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo de cuisine comme ça, j'espère que ça vous a plu. Merci au Roc Saint-Germain, merci. Ma ouais, venez manger ici, un plaisir. Venez, venez manger ici, le Roc Saint-Germain à Pont-Neuf, l'adresse apparaît là quelque part sur l'écran. 45 crudauphines, voilà 45 crudauphines. Oui. C'est très cool, merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous me dites en commentaire, on vous en refera une, il n'y a pas de problème. Parce que Joël, je pense qu'il a des revanches à prendre. Hein ah ouais ouais, on va jouer. On va jouer une en faire un grec. <rire> pour... Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.